Tout au long de l'année, la DLPB soutient et accompagne les bibliothèques dans le développement d'actions à destination des publics prioritaires du département, les jeunes enfants, les adolescents, les personnes en situation de handicap et les seniors. J'ai deux yeux, deux oreilles, une bouche et puis dis-moi comment tu t'appelles, Je m'appelle. Gabriel. Bonjour Gabriel. Je m'appelle Sylvie Thiboux et je suis responsable de la bibliothèque municipale de REDA. Aujourd'hui, on a accueilli en partenariat avec le relais Petite Enfance de Sarbourg des bébés lecteurs. Donc ce sont des enfants entre 0 et 3 ans qui sont venus donc, pour une animation éveil à la lecture qu'on a fait pour la première fois à l'extérieur aujourd'hui. On a eu de la chance, il faisait beau. On a pu s'installer à l'extérieur et donc je leur ai lu un kamishibai que nous avons emprunté au département de la Moselle. Oh, merci Hérisson. Maintenant, j'attire les papillons. Je ne suis plus seule. Merci donc là, on voit le garçon qui est en train d'attraper les crapauds. Il y a un gros... C'est quoi l'animal qui a une corne comme ça Une grosse corne sur le nez. Mmh. Mmh. Un rhinocéros. Il y a une autre grenouille. Et là, regarde bien, ça peut être qui ça Moi, je m'appelle Émilie Castro, je suis responsable de la médiathèque de Dan depuis presque dix ans. Moi, je m'appelle Mélanie Doucet, je suis infirmière dans un EHPAD et bénévole depuis un an à la médiathèque de Delme. Je m'appelle Madette Ast, je, je suis bénévole à la médiathèque de Delme. Il y avait une, une bénévole de la médiathèque de Delme qui avait déjà l'habitude de travailler avec des personnes en difficulté. Elle les a fait venir au début à Delme. Donc, il y a trois objets. On les récapitule On les voit et là. là. Dois... Hop il y a un premier objet qui est immense, là, qui est au milieu de la table. On l'a déjà vu tout à l'heure. C'est quoi, ça Le grand... Dès la première séance, euh, ça s'est vraiment bien passé, notamment grâce à, à cette idée euh, de, de lecture sensorielle, avec des objets à toucher, des, des, parfois des choses à sentir. Ça nous est arrivé de mettre des épices, euh, voire parfois même des choses à goûter, euh, mmh. notamment pour Noël. Et donc du coup c'est vrai que c'est cette idée de, de lecture qui sort finalement du livre, notamment grâce au kamishibai ou au tapis de lecture qu'on utilise beaucoup, qui permet aux jeunes, euh, et aux moins jeunes, de s'accrocher et d'accéder à la lecture. Grâce à l'aide d'un complice, l'alarme sera désactivée pendant une heure. verrez vous à sortir à temps nous sommes à la bibliothèque de Château-Salin et moi je suis responsable de tout ce qui est animation à la bibliothèque. Vous trouverez lundi suivant dans la, dans la section documentaire adulte, classe classée classé en 790. Ben, J'ai déjà créé un escape game l'année dernière pour Moselle Jeunesse en cherchant beaucoup d'idées sur internet euh, et puis des énigmes et puis c'est toujours sur le thème des livres donc en fouillant dans des livres. Ben, ça fait venir des jeunes déjà puisque c'est ce qu'on recherche euh, on a beaucoup de lecteurs âgés ou alors des tout-petits, mais les adolescents, on a du mal à les faire venir. C'est une façon de les faire venir, de leur montrer que la bibliothèque existe. Et puis, bien souvent, ils reviennent, ils viennent s'inscrire. Et puis, comme je propose également d'autres activités, ça peut être des activités manuelles, artistiques, musicales, et bien, ils reviennent régulièrement. Et puis, on arrive à les fidéliser. Entre, C'est intéressant pour ça. Dommage. Bien, allez, servez-vous pas loin. De <rire> on va raconter encore une autre histoire, peut-être celle-là Tu veux une autre histoire Oui, ça t'intéresse. Hein Après on met de la musique, d'accord Dans mon jardin, qu'est-ce qu'il y a dans mon jardin moi je suis euh, Stéphanie Antinger, je suis éducatrice spécialisée euh, aux femmes masse l'albatros à Volcrange. On accueille des personnes euh, handicapées mentales et motrices. On a le partenariat avec la médiathèque de Nivange depuis quelques années. Euh, la médiathèque m'a recontactée, comme on avait déjà eu le partenariat euh, euh, au préalable, donc pour euh, remettre en place bah, des petites séances de, de médiathèque. Donc du coup, euh, moi ayant un autre groupe, j'ai sauté sur l'opportunité. Et là, encore une oh, jolie fleur là. violette. Oh, Et là, c'est quoi ça On en a parlé tout à l'heure. C'est une à la la lapin. Lapin. Ce partenariat, il apporte à nos résidents une ouverture sur l'extérieur, pour euh, tout d'abord, et ensuite aussi euh, un accès à la culture, notamment acheter. des livres, parce que bon, bah, nous on a quelques livres euh, au foyer, mais c'est sûr qu'on n'a pas le panel euh, d'une médiathèque. Tous les euh, les jeudis une fois par mois, on vient à la médiathèque. Et il y a euh, une petite séance qui se fait avec des livres, différents à livres à chaque séance. Et aussi, euh, on a des résidents qui sont beaucoup dans le sensoriel. Euh, donc, d'où euh, euh, travailler avec euh, des matières, des senteurs, des, euh, des choses comme ça. Et euh, on à voit, euh, on a des résidents euh, qui sont euh, très renfermés sur eux-mêmes, euh, oh. pas forcément de, de réaction. Euh, mais ça ne veut pas dire que ça se passe pas à l'intérieur et euh, on peut parfois avoir de petits, des, des petites réactions qu'on n'a pas forcément chez nous sur, euh, sur le foyer. Allez, on jamais... Oui le oui, de... ben, ça masque ça de Avec sa grand-mère, Isabelle est dans la poussette. La petite fille tend le bras vers le ciel. Sa grand-mère lui dit « Le ciel est bleu ». Elle dit aussi « Maintenant, nous devons rentrer à la maison où il fait trop froid ». La petite fille se rend compte alors « Bleu, c'est égal à froid ». Je suis Gilles Adler, je représente la bibliothèque de château salin Nous sommes ici donc à la maison de retraite Saint-Vincent. Nous avons la bibliothèque et la maison de retraite conclu une convention de partenariat pour assurer un temps de lecture au sein de la maison de retraite. Un lundi sur deux, vers 14h, je viens faire une, une lecture qui dure pas d'une heure, euh, une heure et quart. Après, c'est difficile d'aller au-delà. Il a commencé le travail le 1er avril. C'était un lundi. La veille, le dimanche, il est allé déposer des fleurs au cimetière. Debout devant la tombe d'Albertin, il a murmuré « Merci, mon vieux, c'est toi qui m'as sauvé. » C'est quelque chose qui, qui me travaille un petit peu, c'est qu'à chaque fois que je rencontre les gens de DLPB je leur dis « Tiens, t'as pas un livre sur, euh, que, que je pourrais utiliser euh, pour les lectures à l'époque. Elle m'a dit « Tiens, essaye ce, cette collection-là, elle a l'air intéressante. » Et sur les trois livres que j'avais pris à ce moment-là, euh, celui-ci, je l'ai trouvé l'histoire la plus appropriée. Et euh, j'en ai reparlé à nouveau euh, récemment. Et on m'a proposé une liste d'auteurs de cette collection aussi. J'ai été voir un peu de quoi ça parlait. J'ai réservé quelques livres toujours de cette collection que j'espère avoir dans les semaines. À